Bon les copains, euh, écoutez, on va essayer de, de se faire une petite séance dessin. Alors je vais essayer de viser euh, M42, la nébuleuse d'Orion, la plus célèbre, la plus belle des nébuleuses du ciel d'hiver. Donc sous la ceinture d'Orion, directement au télescope, grâce à ma belle planche à dessin. Et voilà Allez, c'est parti pour une séance d'observation Va être terminé pour l'observation de ce soir. Euh, J'arriverai pas à grand chose. Il faut dire qu'il a neigé toute la journée aujourd'hui et le ciel ce soir est encore très voilé. Euh, il se... euh, surtout que là on est assez bas sur l'horizon et donc on se coltine la brume la plus épaisse euh, due à l'accumulation des, des couches de brume sur l'horizon, toujours plus épais. Voilà. Bon, euh, si on a le courage, on se lève demain matin de très bonne heure pour admirer euh, euh, la Lune, euh, Vénus et Jupiter qui vont former un trio très intéressant puisque la Lune va venir se euh, placer pile entre les deux les astres qui sont en train de s'éloigner tranquillement depuis euh, leur conjonction euh, du euh, 22. Voilà, et eh bien, euh, mes amis, à très bientôt et euh, gardez l'œil à l'oculaire. Ciao